Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des Halo Awards qui reviendront cette année encore, chargés de surprises pour tous les fans de Halo et les créateurs de la communauté francophone. Le concept est simple lors d'une grande cérémonie en live, nous récompenserons les meilleurs créateurs dans chaque domaine. Plus il y aura de créations, plus il y aura de récompenses, et plus vous aurez de chances d'être récompensés machinima, montage, editing vidéo ou autre, n'hésitez pas à créer et à poster votre travail sur le site Halo.fr dans la rubrique création. Votre œuvre sera immédiatement prise en compte pour les Halo Awards 2021. Cette édition sera spéciale puisqu'elle marquera aussi les 20 ans de la licence Halo et de la création sur notre saga préférée. Pour y participer, vous avez jusqu'au 31 décembre 23h59 pour poster votre création sur la rubrique dédiée. C'est un concours qui s'étale sur toute une année. Pas de panique, nous reviendrons l'année prochaine pour récompenser les nouveaux créateurs. Alors, faites comme Albatros 98 ou Sierra 2252 l'an passé, et vous serez peut-être le regagnant à trophée des meilleurs créateurs francophones. Je le répète, pour que votre création soit automatiquement prise en compte, postez-la sur le site allo.fr dans la section création. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne permettent plus de faire un référencement digne de ce nom. Nous comptons sur vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et viva l'eau